En tant que retraité, quels sont vos droits si vous déménagez dans un autre pays de l'Union Vous pensez à déménager dans un autre pays de l'Union européenne Qu'adviendra-t-il de votre pension et de votre couverture de soins de santé si vous percevez une pension d'État d'un ou de plusieurs pays de l'Union Grâce aux dispositions de l'Union européenne, vous pouvez déménager dans tous les pays de l'Union, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, et continuer d'y percevoir le montant complet de votre pension. Prenons l'exemple de Martha. Elle est irlandaise et a décidé de prendre sa retraite au Portugal. Martha perçoit une pension d'État en Irlande. En résidant au Portugal, Martha continue de percevoir sa pension. Rappelez-vous, où que vous ayez travaillé dans l'Union, vous continuerez à percevoir votre pension si vous déménagez dans un autre pays de l'Union. Si vous avez travaillé dans plus d'un pays de l'Union, vous continuerez à percevoir la pension versée par chacun de ces pays. Et pour les soins de santé si vous décidez de résider dans un pays qui verse l'une de vos pensions, quel que soit le montant, ce pays sera généralement responsable de la couverture de vos soins de santé. Actuellement, Martha profite de sa retraite au Portugal, qui ne lui verse toutefois pas de pension. La couverture de ses soins de santé est donc assurée par le pays qui paie sa pension, l'Irlande. Mais Martha a toujours accès aux soins de santé au Portugal, aux mêmes conditions que les personnes qui y sont assurées. C'est parce qu'elle a demandé aux autorités des soins de santé irlandaises un formulaire S1 qui lui a permis de s'enregistrer auprès des autorités portugaises. En coulisses, l'Irlande rembourse au Portugal les soins de santé dispensés en son nom. L'Irlande est aussi chargée de délivrer à Martha une carte européenne d'assurance maladie qui lui permettra ensuite d'accéder aux soins de santé médicalement nécessaires lorsqu'elle voyage dans l'Union. Grâce à la coordination de la sécurité sociale dans l'Union, vous pouvez circuler librement en Europe et ne pas perdre vos droits en matière de sécurité sociale. Coordination de la sécurité sociale. L'Europe est votre terrain de jeu.